Aujourd'hui, euh, bon, ce matin je sors les chiens, il m'arrive un truc de dingue, un truc de dingue qui, euh, optimiste ou pas optimiste, ça rend fout On est des hommes, hein on est des êtres humains comme tout le monde et il y a des choses qu'on ne tolère pas. Je vous explique, je sors mes chiens, je les sors sur une grande étendue euh, euh, de gazon euh, près de chez moi. C'est pas vraiment un parc mais il y a une grande place où je peux faire courir mes chiens. Et euh, là euh, je vois un, un Golden Retriever seul grosse bébête, et donc bien entendu mes chiens à court vers ce chien là, je vois pas de maître, je regarde autour de moi, Pouf, rien, euh, a priori avec collier, donc il devrait y avoir un maître quelque part, ok pas de problème, je, je me dis euh, tant pis, je reste là, je fais la promenade de mes chiens, et euh, me retrouver avec trois chiens qui, euh, qui jouent, qui sornifent, enfin vous voyez ce que les chiens peuvent faire entre eux, <rire> Et, euh, et au bout de plusieurs minutes je vais vers la route qui mène vers chez moi. Et ce fameux Golden Retriever dont je n'avais aucune connaissance d'un maître ou d'une maîtresse continue à nous suivre. Et je regarde le mien, tiens, tu sais, ça court derrière. Il y en a un autre là, c'est pas celui-là, a un autre. Et euh, là c'est du direct. Hein, là franchement, là du coup, forcément, il y a la deuxième qui les suit. <rire> Et donc à un moment donné, en prenant la route, il y a une femme qui commence à crier hey, « Hé mon chien !»« Mais ben, quoi votre chien ?» Donc je, déc je découvre sur le moment que cette dame était à 50 mètres de son chien, assise, au soleil, comme moi là maintenant, en train de regarder ses chiens, et a commencé à limite m'insulter, à être très véhémente, à me dire que j'aurais pu renvoyer le chien chez elle. « Moi, je dois renvoyer votre chien chez vous ?» Ça m'a interloqué. Vous voyez moi mes chiens je les dresse ils sont dressés c'est des Jack Russell mais ils écoutent je sais pas là Jack viens mon chien Jack viens mon chien Vous voyez il y a la preuve Viens ici Jumpy viens mon chien Ils écoutent super Et donc j'ai été interloqué par la véhémence et la violence que cette femme euh, m'a a, a eu à mon égard euh, et à un moment donné me dire que j'ai rien fait pour ramener son chien vers elle et je lui dis mais attendez madame, euh, vous êtes fatiguée. il y a un problème c'est moi qui dois ramener votre chien chez vous alors que vous n'avez pas votre chien en laisse moi mes chiens je suis responsable d'eux, ils m'écoutent, vous n'avez rien fait pour récupérer votre chien et en fait c'était ma faute que son chien me suivait alors qu'elle n'avait rien fait et elle s'en est prise à moi Il elle a transféré sa responsabilité de maîtresse de chien qui visiblement n'était pas capable de se faire obéir, en tout cas n'avait très peu essayé. Et ça a monté dans le ton. À un moment donné, une voiture de police est passée en disant Ouais, je vais raconter à la police Je lui dis mais racontez à la police, je lui dis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, si ça peut vous faire plaisir. Et euh, la femme s'est retournée et, et je lui dis, mais madame, mais c'est le monde à l'envers, quoi. Et elle s'est énervée, j'avais compris qu'à un moment donné, parfois il vaut mieux laisser tomber que d'insister. Voilà, optimiste ou pas optimiste, moi aussi j'ai mes valeurs, et euh, voilà, il y a des moments où quand c'est pas juste, ça, ça, ça interpelle, ça interloque. et, et euh, Voilà, c'est un truc inouï, quoi, un truc de dingue. C'était ma faute que. Un chien n'obéissait pas à sa maîtresse ou me suivait. Voilà, les gens fuient parfois leur responsabilité. C'est parfois tellement facile de mettre la responsabilité de notre non-savoir-faire ou de notre non-éducation sur les épaules des autres. Et ça, c'est quelque chose qui nous arrive, ou en tout cas que l'on peut voir tous les jours. Et moi, ça m'agace. Ça m'agace parce que je prends la responsabilité de ma vie, j'assume mes erreurs, j'assume ce que je fais ou ce que je ne fais pas, et je vais certainement pas mettre la faute sur les autres. Ça m'a énervé. Voilà, j'avais envie. C'est cathartique, hein c'est bien d'évacuer au travers de ces vidéos-là. Merci de m'écouter. Voilà, euh, partagez avec vous ce qui m'arrive aujourd'hui. Petite, des petites paroles un peu blessantes et violentes que, que j'ai pu avoir avec cette dame. J'ai gardé ma maîtrise, mais c'est pas toujours évident d'avoir affaire à des gens qui, euh, qui ne prennent pas la responsabilité de leurs propres actes et de leurs propres ou de leurs propres inactions aussi. Allez, je vous dis, simplifiez-vous la vie et à très vite. Soyez heureux, n'oubliez pas. Hein. Ciao.